Internaute. Je ne boude pas mon plaisir, je t'avoue, de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. assieds toi bien confortablement, c'est parti Bon, pour te resituer, l'histoire se déroule au mois de septembre. Et comme tous les ans, tous les mois de septembre, c'est la rentrée. Hein. De mon côté, pour faire cette rentrée, j'ai pas mal bougé durant tout le mois, de Lille à Marseille en passant par Nancy, Paris, Lyon, Genève, pour prendre la température de la reprise des luttes sociales. Des gilets jaunes aux syndicalistes, des anards aux écolos plus ou moins vénères. Mais ce n'est qu'à Lille que j'ai véritablement sorti ma caméra. Et ça a donné lieu à une première vidéo qui a été publiée le 13 septembre dernier. C'est un assez bon week-end de rentrée, je dois le dire, hein. en plus en très bonne compagnie des gens du Nord. Et après avoir passé la, la nuit euh, chez un cheminot syndicaliste, hein, pour rester bien dans le thème, avait été organisé le lendemain un pique-nique Veggie Vegan, rencontre avec des abonnés, actifs et actifs dans les luttes sociales pour la défense de l'intérêt général et surtout prétexte pour découvrir un lieu inédit. Une ZAP, une zone à protéger, en plein cœur de la ville de Lille. Genre vraiment à 10-15 minutes à pied seulement de la place de la République, donc du centre-ville historique où avait eu lieu la manif de la veille. Il s'agit de la friche Saint Sauveur et du coup du sujet central de cette vidéo. Ce que tu vois là, pour l'instant, n'est qu'une infime partie de la friche Saint-Sauveur, environ 20% des 27 hectares en total abandon depuis 2003. Jusqu'à cette date, la majeure partie de ce vaste terrain fut occupée par une gare de marchandises durant 138 ans. Avant cela étaient érigées ici les fortifications de la ville de Lille qui séparaient déjà les faubourgs populaires de Moulins des beaux et riches quartiers bourgeois du centre de la ville, comme encore aujourd'hui. Mais comme dans quasi toutes les villes de France, un processus de gentrification, en français d'embourgeoisement ou encore de boboïsation, via des programmes immobiliers géants et précis, portés par des classes dominantes au pouvoir localement, est aussi mené ici via Lille 3000. L'Île 3000 est une association représentant un programme culturel voulu et porté par la municipalité, la mairie PS de Lille, donc Martine Aubry. Mais ce programme est surtout, en fait, un véritable cheval de Troie pour l'embourgeoisement de toute cette partie de la ville qui viendra forcément repousser toute une partie de la population en dehors de la ville. Les moins aisés, les plus précaires. Ici, sur cette friche, la ville souhaite construire 2000 logements neufs, soit 5000 résidents de plus, donc 8500 voitures et autant de routes et de pollution, ainsi que des commerces et des bureaux. Encore et toujours des bureaux. Alors qu'il n'y a déjà que ça aux alentours. Mais c'était sans compter sur la résistance des habitantes et habitants qui occupent et investissent la friche depuis plusieurs années déjà. Organisée en collectif, en association, c'est associé avec des artistes locaux qu'ils ont entamé la construction dès février 2019 du gourbi. Cette cabane vient alors inaugurer une nouvelle phase d'occupation de la friche. Tout ça s'est fait avec une autre partie de... Enfin, il y a une autre équipe qui nous a rejoints et franchement, ils ont apporté beaucoup. C'est des, des artistes qui sont en résidence chez Rita, qui est un lieu à Roubaix. Et ils, ils ont dit, nous qui en rêvions, euh, ils ont dit, ce sera maintenant la cabane. On l'a construit maintenant, c'est maintenant. Et pourquoi Parce qu'ils avaient prévu euh, un festival euh, culturel, bon, c'est dommage de reprendre l'expression, bon, en tout cas une programmation euh, anti-festival Eldorado qui était un festival culturel programmé par l'île 3000 avec tous les implicites de l'Eldorado, c'est-à-dire la conquête, les nouveaux conquistadors. Donc euh, il elle ont mené une belle, belle analyse de, de cette injonction d'être des conquistadors et d'aller euh, extraire, piller les dernières ressources. quoi. Et, euh, et on a fait ensemble ce, ce contre-festival qu'on a appelé Elle Nord Pas de Cadeau. <rire> À ce qu'il paraît, le festival Eldorado à Lille, c'est rien que du marketing. Regardez, hop, l'affiche officielle du festival, et hop, la contre-affiche. Eldorado devient El Nord Pas de Cadeau, avec un dragon un peu plus trash. Mais qui se cache derrière tout ça Des artistes, des militants. Leur mission Barrer la route des conquistadors. En fait, il faut bien se rendre compte que ce ne sont pas les gens qui paradent, ce sont les pouvoirs publics et leurs mécènes. Qui les utilisent pour eux parader, étant donné que euh, l'île 3000 est pensée comme un outil de communication et de marketing à l'intention des cadres parisiens, comme dit Martine Aubry, des investisseurs. Mais nous, on défend plutôt une culture populaire qui soit l'inverse. Derrière les paillettes, euh, tout n'est pas rose. quoi. On vit euh, dans la ville la, la, la plus bétonnée de France, dans une région qui est la plus cancérigène de France, où l'espérance de vie est la plus basse. Elle n'aure pas de cadeau et donc incinée en opposition, en contestation. Au projet capitaliste et écocide porté par la municipalité de Lille. C'est ainsi que des gens toujours plus nombreux et déterminés se sont rassemblés pour penser les lieux, les occuper à travers des constructions artistiques portant des messages, des idées politiques, des volontés sérieuses et précises pour leur avenir ici. Alors moi, comment je suis arrivée ici, c'est que j'ai participé à une manifestation pour le climat qui, est, qui a rejoint la manifestation des Gilets jaunes et ça a terminé ici en fait. Donc il y avait une buvette, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus ici et moi j'habite juste à côté et j'avais été souvent intriguée par la construction qui s'appelle le gourbi, la petite cabane qui avait été construite par les gens de Fête la Friche et de, du collectif et de leur pas de cadeau. Et depuis en fait, je, je viens ici, je participe aux constructions. Quand il y a eu le festival international de la sculpture en cagette, par exemple la, pour la pyramide ou pour le doigt, j'étais là. Donc je trouve que c'est un lieu formidable où on peut s'exprimer, euh, exprimer à la fois sa créativité et à la fois s'engager politiquement. Et c'est pour ça que, que je viens et reviens euh, plusieurs fois. Alors, pourquoi tu es là aujourd'hui Eh bien parce que tu m'as dit qu'il y avait un truc aujourd'hui, du coup je suis venue. <rire> c'est bien C'est vrai qu'on s'est rencontrés hier pendant la manif, etc. Bah, mon, ma raison elle est mauvaise, Enfin elle n'est pas adaptée à ma raison, c'était de te rencontrer. Donc, euh... Ah oui c'était bien de rencontrer des gens du coup, qui sont intéressés au même sujet que toi et qui ont des expériences différentes. Par exemple, on parlait de permaculture avec Rémi, on parlait de, de gens qui sont, enfin, on parlait avec les gens qui sont déjà sur la friche, avec Camille et tout. Et du coup, euh, en même temps, c'est d'apporter de l'information, en même temps, tu donnes un petit peu l'information que tu as et puis euh, c'est génial pour débattre et pour échanger. Quoi. Le monde des humains, de la nature et du vivant, coincé au milieu des métros, du béton, des, des projets, des, des, de tout ce qui n'est pas naturel ni humain. C'est là qu'on est. est, on est coincé au milieu tout seul là, tout de suite. Bah déjà, tu vois, autour, le béton c'est ultra dégueulasse, tu vois, et puis il euh, y a plein de trucs qui sont en train de se construire à Lille, t'en as entendu parler forcément, et ce genre de, de petits collectif, ce, ce genre de trucs qu'on a à Lille, et même dans d'autres villes en France, j'ai vu des trucs comme ça à Marseille aussi et tout, et... Ça donne trop espoir en fait, parce que tu, tu, tu vois les choses qui avancent à côté, tu dis putain c'est dégueulasse, putain ils sont en train de faire ça, putain la police chounais... Et tu vois les, les gens qui se mettent ensemble et qui sont, je sais pas, qui sont unis, ça fait, ça fait du bien, bien. voilà. N'empêche que là on regarde, on est en train de réaliser une vidéo, t'es venu à travers ce prisme là, c'est important parce que c'est pas naturel Youtube. C'est clair que Youtube n'est pas naturel, mais... Mais c'est une manière, c'est la nouvelle manière de, de rencontrer des gens, des idées et de, et de pouvoir se rassembler autour de ces de ces idées et, et puis de ces lieux et de. Et euh, j'ai rencontré plein de gens cool qu'on va se revoir sûrement parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt et puis euh, ils font des actions plutôt sympas sur l'île. Bien sûr que j'ai espoir parce que. Euh, les gens qui viennent ici, euh, qui sont investis au niveau euh, de l'engagement, euh, ils ont par exemple déposé un recours euh, devant le tribunal administratif et le tribunal a mis en, en stop, en suspens le projet. C'est une première victoire, c'est tellement rare dans ce genre de projet. Et donc bien sûr que j'ai espoir, d'autant que cet endroit est devenu un enjeu politique au point où des gens même de droite euh, se disent écolo du jour au lendemain. Et effectivement on a quelques mois des élections municipales ici, il y a un déchirement dans tout les parties, et c'est devenu un enjeu particulier. Donc on a doublement espoir, j'ai doublement espoir pour que ce lieu reste un lieu de liberté euh, et d'expression. Et, et d'agir de, et ensemble euh, avec des gens avec lesquels on est connecté, euh, physiquement ou virtuellement. Ah, c'est une, une bonne raison d'être venu alors Tu m'étonnes <rire> Le doigt, le doigt d'honneur, a été érigé en direction du beffroi de la ville comme un acte de rébellion, de révolte, de provocation aussi, contre toute une vision du monde qui semble être alors en totale contradiction avec les besoins de notre époque. Là où il faut de l'air et de l'herbe, les classes dominantes, capitalistes, coulent encore du béton et ne voient que croissance et profit. Ouais, moi je trouve qu'il m'a, enfin, ça m'a vite parlé ce lieu, pour, euh, parce que voilà, tu fais des marches climat, tu t'investis, et là je me suis dit, bah, là, là c'est un lieu de lutte dans la ville qui peut vraiment... Euh, qui a motiver les gens pour dire voilà je me bats pour quelque chose, quelque chose de concret, qui est à côté de chez moi et euh, après moi ça me prend aussi au cœur le, vraiment le, la qualité de l'air ouais. et euh, j'habite vraiment à Vaux de l'oiseau, j'habite pas loin, il y a l'autoroute qui est pas loin et je me dis c'est vraiment important d'avoir un une zone comme ça pour capter un peu euh, toutes les particules fines. Et euh, surtout moi, ça, enfin, ça me prend la tête parce que j'ai un petit garçon et... Euh, depuis le début de l'été de l'hiver dernier, euh, tous les deux, on a toussé pendant des mois et des mois. Et, et du coup, ça te euh, mais, donne encore plus la pêche pour... Euh, pour la ça se pas une, dans une réalité. Euh, ouais, ouais, ouais. Et je me suis tout de suite dit que même euh, en voyant les gilets jaunes et tout ça, et je me suis dit bah, on a une force, on peut venir ici, on peut construire un truc tous ensemble. Et, euh, et ouais, effectivement, euh, comme, comme Rémi, les gens que j'ai rencontrés ici, c'est ouf. Ouais. Sauf que cette friche, ce petit bout de paradis éventuel au milieu de la métropole de béton lilloise, défendu par des gens dans, dans un intérêt général, eh bien, est vu comme un vulgaire terrain vague, même un no-man's land, par la municipalité pourtant socialiste de Lille. Abandonné, la friche voit s'y développer aussi la misère humaine. Des personnes isolées, en marge de tout, viennent s'y droguer, s'y prostituer ou tout simplement s'y réfugier quand elles sont chassées de partout ailleurs dans la ville alors marchandisées à son extrême. Alors viable que pour une catégorie de population précise. Le projet urbain porté ici par la ville, via l'île 3000, n'a aucune dimension sociale, humaine et écologique. En fait, peu importe les mairies, ici dites de gauche, enfin PS, ou de droite ou d'extrême droite, c'est la même musique. Les mêmes projets de bétonisation, la même vision capitaliste du monde. Il est prévu 60 millions pour la piscine. Euh, 60 millions ont été déboursés pour, euh, pour mettre des portiques d'accès au métro. Alors qu'avant, on avait un, des valideurs euh, ouverts, donc euh, le métro était accessible à tous. Aujourd'hui on nous infantilise ça coûte combien de 60 millions de métro pour mettre des portiques qui finalement euh, sont un grand retour en arrière, sachant bien sûr que 80% des frais de fonctionnement du métro viennent de l'argent qui est récolté par les impôts et pas par les par les tickets. Euh, on voit qu'on est dans, <rire> dans l'absurde le plus total comme d'habitude. Tu me disais, on peut, on peut en reparler rapidement, que tu avais parlé avec la mère hier, c'est ça Ouais, ouais c'était un hasard, on était justement, on avait organisé une session de, de ramassage, j'ai encore tout mon matos dans le sac, là. Ouais. Et ouais, c'est vraiment dégueulasse, j'ai ramassé, mais j'ai battu mon corps de ramassage de seringues. Et juste là, t'es es à l'angle d'un carrefour, où, où tu as des immeubles en construction de partout, elle vient te dire, voilà, faut trouver l'équilibre entre la nature et l'homme, elle vient continuer à défendre son projet à 60 millions, et, et nous, nous, on fait le travail... Euh, de défendre la nature ou de, de discuter avec les gens ici, euh, les toxicomanes, ou, ou de ramasser, euh, ramasser ces ordures, ces déchets euh, à la place de la ville, quoi. En fin de journée, la joyeuse bande de Lilloises et Lillois m'ayant invité et accueilli dans leur ville me l'a fait un peu visiter. Forcément, le quartier de la gare, la grande place, ses bâtiments typiques, son architecture flamande, l'ambiance chaleureuse de ses rues et ruelles. C'est un peu plus tard dans la soirée que j'ai rencontré Lorraine Lébin, une artiste lilloise, dessinatrice de bande dessinée, qui a elle aussi mille choses à nous dire. J'ai découvert il y a quelques instants ton travail concernant la, la, la friche de Saint Sauveur. J'aimerais bien que tu m'en parles en fait. Pourquoi tu as, as fait ça euh, J'ai voulu faire un carnet euh, un peu bande dessinée qui renseigne ce qui se passe sur la friche depuis les débuts de la ZAP, donc en février. Donc à l'instant on a décidé d'occuper les lieux. Et euh, j'ai voulu avoir une approche sensible parce qu'on a beaucoup de papelards, beaucoup de, de, de, de textes qui sont pondus en, en, en, régulièrement. Je voulais que ce soit une approche plus personnelle, plus sensible, avec du dessin, des aquarelles et des anecdotes. Euh, enfin, faire des portraits des gens aussi sur place, raconter leur vie et euh, ne pas rester juste sur des faits, des chiffres et des grands arguments. Voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer me euh, comment commencé né en fait ce, ce premier projet euh, en fait, on s'est retrouvé avec plusieurs personnes euh, du, du, du mouvement où on s'est dit euh, bon bah, on, va, on, va, on va arrêter de dire juste non à leur projet d'aménagement. On va dire oui au projet que nous, nous défendons. Donc OK, un parc. Mais qu'est-ce qu'on entend par parc Donc on s'est posé avec des personnes de métiers très différents, d'origine sociale très différente et on s'est dit quels sont les besoins réels Quel qu est, qu est qu l'existant sur cette friche Qu'est-ce qu'on veut garder enfin, De manière justement euh, collaborative, participative avec le plus de gens possible, hein, les Lillois. Euh, voilà, on a eu plusieurs réunions et on a établi plusieurs points, six, euh, six points. Il y en a un, c'est faire vivre un poumon vert à Lille. Il y en a un autre, c'est relier par la nature. Donc pour faire un carrefour de, de mobilité douce dans cet endroit-là, au lieu de, de faire un espace clos et, et réservé à une minorité. Après, il y a un autre point, c'est préserver l'existant pour en révéler la beauté et la, et la valeur. Un autre point qui est un espace simple, sobre, gratuit de détente et de loisirs. Un espace de culture, de production et d'économie solidaire, non marchande. Et enfin, euh, construire ensemble un projet partagé et pouvant évoluer. Puisque l'idéal, ce serait, on adorerait que ce soit soumis à un référendum et que les Lillois choisissent soit entre le projet d'aménagement auquel on s'oppose, soit ce projet de poumon vert. Quoi. Et pour terminer, je, je, me, je me faisais la réflexion tout à l'heure que, euh, tiens, la vache, d'ailleurs ton travail, il est beau. Hein et aussi beau dans la conception, c'est-à-dire tout ce que tu nous vends là, ça donne envie, en fait, finalement. Ça donne vachement plus envie qu'une piscine à 42 mètres de profondeur, ou euh, des banques et, et des, des fast-foods. Euh, et, et on peut se, se dire, euh, mais en fait, euh, les gens, le peuple, par lui-même, il sait très bien ce dont il a besoin, il sait très bien même le réaliser. Euh, pourquoi, pourquoi, selon toi, même si j'en pense pas des portes ouvertes, pourquoi la municipalité de Lille ne coopère pas avec, avec ses habitants euh, Tout simplement parce que la mairie de Lille, comme beaucoup de mairies, vit dans, dans une tour d'ivoire. Des, des, ils ont des besoins qui ne sont, qui sont pas les mêmes que ceux des Lillois. Et forcément, euh, enfin, c'est des besoins très mercantiles, euh, très peu écolos il euh, y a toujours cette, cette volonté de faire du profit qui n'est pas celle cette volonté n'est pas celle des Lillois quoi donc forcément euh, surtout que comme je, je disais enfin il y a des gens qui viennent de, de tout milieu quoi dans ce projet c'est pas des urbanistes qui ont qui ont créé le projet là de, de parc c'est vraiment tout type de personnes et euh, ouais, ouais et ça marche quoi enfin, visiblement le projet il fait envie et, et, et, il, et il a l'air solide quoi il a l'air euh, il a l'air plausible euh, il a l'air euh, réaliste Ce ouais, c'est pas une utopie c'est pas un, ouais c'est pas juste un souhait lancé en l'air, ça devient concret de plus en plus. Là. Ce, ce projet, on va le soumettre de plus en plus de personnes. Euh, après, la, la lutte sur place, c'est soit, soit ce projet-là, à un moment donné, il arrive jusqu'à la mairie de Lille et à un moment donné, parce que ça aura pris de l'ampleur et donc ça se réalise. Soit le projet d'aménagement se fait, les travaux commencent et là, on, on, et nous, on fait une ZAD, c'est-à-dire qu'on occupe les lieux, on y vit vraiment et on occupe toute la friche. Donc voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, soit un parc, soit une ZAD, en fait. Voilà, c'était mon week-end de rentrée sociale à Lille, qui s'est déroulé le 7-8 septembre dernier. Un sacré week-end Alors avant toute chose, merci énormément aux Lilloises et aux Lillois, et plus particulièrement à Ludo et à Benoît, pour l'invitation et l'organisation franchement au top. Je suis certain que de voir autant de belles personnes s'investir comme ça, avec autant de passion et de détermination, là-bas à Lille, pour défendre des terres, t'as bien reboosté. Mais sache qu'en réalité, des gens qui s'activent, qui résistent comme ça, il y en a absolument partout. Puisque malheureusement, des projets destructeurs et capitalistes, ben il y en a aussi, malheureusement partout. D'ailleurs, près de chez moi, ici à côté de Saint-Julien-en-Genevoix aussi, où se projette la construction d'un écoparc. Ah, et attention au piège, hein. éco-parc, éco pour économie, hein. pas pour écologie, non, non, non, ici on reste dans la croissance, dans le développement durable, le profit, les emplois, tout ça, tout ça, enfin bref, on reviendra sur le sujet pour en reparler plus longuement dans une prochaine vidéo. D'ici là, moi je te remercie d'avoir regardé celle-ci, que je t'encourage à partager, liker, commenter, bref, tu connais la chanson, hein tu peux t'abonner aussi sur Facebook, sur YouTube, sur PeerTube aussi, et me suivre sur Imago TV, parce que j'ai encore mille choses à te dire. Ciao